Saint-Nom, ô oh Jésus, nous venons encore te rendre gloire. Parce que tu es celui qui a remonté le souffle de vie. Tu es celui qui nous a gardés, ô oh Jésus, tu es celui dont Dieu nous a vie La fin, le dégât, le commencement et la fin de toutes choses, créateur du ciel et de la terre, rose et toi. Nous te levons encore rose ce soir. Nous te rendons la gloire parce que tu es celui qui est digne d'être glorifié. Tu es digne d'être élevé, tu digne d'être exalté. Oh Seigneur, nos louanges te reviennent à toi. Que nous, nous manges et nos chants, Seigneur, te reviennent. Seigneur, nous nous donnons encore ce soir, Seigneur, là où sacrifices. Accréé Seigneur, mon notre louange et notre adoration. Accréé notre louange et notre adoration. Toi qui es digne d'être loué, digne d'être élevé, digne d'être sacrifié. Voilà ma Rababa, baba, baba, de santé, la nuit, la la la vie, la la vie, la la vie, la la santé la la vie, la la vie, la Et Merci de venir celui qui est. Merci soir. de venir Merci à me plus de la Merci de Merci de Merci de le Merci de est Merci de régner. Merci de régner. Merci de régner. Merci de régner. Merci de régner. Merci de Merci de Merci de régner. Merci de Merci de nous avons besoin de toi, Jésus. Nous t'appelons, Jésus. Nous t'appelons, Jésus. Jésus. Jésus. Toi, le Dieu du Temple. Toi le Seigneur du Temple Toi le Roi dans le Temple Nous t'invitons encore ce soir Nous t'invitons à venir Régner Jésus Nous t'invitons à venir établir Ton autorité au oh Dieu Manifester ta grandeur Manifester ta souveraineté Et ton autorité ô oh Dieu des nations oh Dieu. Dieu de peuples sans fin, sans nombre Nos âmes se reconnaissent Toi ô oh Dieu Nos âmes s'attendent à toi nous avons besoin de toi Jésus nous avons besoin de toi santé nous avons besoin de toi m'a nous avons besoin m'a toi Jésus nous que besoin m'a toi Jésus nous m'a besoin m'a toi ma m'a Rababa baba barika, réconcerté, oh réconcerté, réconcerté, réconcerté, réconcerté, réconcerté, réconcerté, réconcerté, réconcerté, réconcerté, réconcerté, élevé, jésus de Nazareth, du salut, Reba Babosanté, Mantekalanda Sita, Maleda Babaika, Réba babaika, oh Dieu de prodige, ô Dieu de miracle, oh Dieu de signe, Rebabaika, Reba Babo Santé, Réba Baba lève ta main au Dieu, lève ta main au Dieu. Lève ta main au Dieu, ta main de puissance, ta main d'autorité oh Dieu, ta main de miracle, ta que les chaînes soient brisées, Reba baba basete, Ikaloba que les portes soient ouvertes, Reba que les portes soient ouvertes, que les portes soient ouvertes, Reba que les portes É tudo yeah, o nous péché devant de nous, au devant de ton peuple. Nous voulons raconter des victoires. Nous voulons rapporter des victoires. Réponse à Kélia, réponse à Kélia, à baba, que des victoires à Rébonsa teké la visite à la maison, visite à la vérité, oui maison, yeah, on visite à la maison, visite à la maison, visite à la maison, visite à la maison, Rabababosanté, Rébabababa maïka, Rébonsa takeya, Rabababa baba Maradasita la maïka, et Rabada sente Tant sur nous Anxion Anxion Tant sur nous Que l'onction du Saint-Esprit Tant sur nous Que l'onction du Saint-Esprit Tant nous c'est une église d'influence. Merci beaucoup à maman Natacha pour ce merveilleux moment d'adoration et de louange. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 que nous avons déjà commencé à parcourir une portion hier. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 46 jusqu'au verset 52, pour nous conduire encore dans la prière ce soir. Luc chapitre 2, verset 46 à 52. Luc chapitre 2, verset 46 à 52. Comme nous l'avons dit hier, le thème de notre mois de prière, qui a commencé hier le 15 novembre et qui se poursuivra jusqu'au 15 décembre 2021, c'est une église d'influence. Et nous avons sous thème cinq sous-thèmes dans ce grand thème, une église d'influence. Pendant la première semaine, la semaine où nous sommes ici, du 15 novembre jusqu'au 21 novembre, le sous-thème c'est la présence de Jésus dans le temple. La deuxième semaine du 22 novembre au 28 novembre, le sous-thème ça sera la présence de Jésus dans la ville, en dehors du temple donc. Et la troisième semaine, du 29 novembre au 5 décembre, ça sera la présence de l'Église dans le Temple, ou la présence des apôtres et des disciples de Christ dans le Temple. La quatrième semaine, du 6 décembre jusqu'au 12 décembre 2021, ça sera la présence de l'Église en dehors du Temple où la présence des apôtres et des disciples du Christ en dehors du temple, donc dans la ville. La cinquième semaine, la semaine du 13 décembre au 19 décembre, là nous aurons notre campagne d'évangélisation connectée, Seco édition 2021, Jésus fait des miracles. Ça sera la cinquième semaine, la dernière semaine. Donc pour cette première semaine... Nous sommes donc dans le sous-thème « La présence de Jésus dans le temple ». Pour aujourd'hui, mardi, nous prenons Luc chapitre 2, verset 46 jusqu'à 52. Luc chapitre 2, 46 à 52. La Bible nous dit ceci. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, Pourquoi me cherchez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Jésus dans le temple. Dans cette portion des Écritures, on nous montre que Jésus a maintenant l'âge de 12 ans. Hier, nous avons vu que Jésus a été présenté au temple au huitième jour de sa naissance pour être circoncis, être consacré, et c'est là que le nom Jésus a été confirmé. Et pour aujourd'hui, nous voyons Jésus à l'âge de 12 ans. Nous avions dit le fait de parler d'une église d'influence. On ne peut pas parler d'une église d'influence sans parler de celui qui rend l'église influente, à savoir le Seigneur Jésus. Et nous avons remarqué que le Seigneur Jésus a toujours été un enfant du Temple. Dès lors, pour qu'une église soit une église influente, ça doit être une église qui est centrée autour de la personne de Jésus. Et deuxièmement, pour qu'un enfant de Dieu soit un enfant de Dieu influent, l'enfant de Dieu doit être un enfant du Temple, comme le Seigneur Jésus. Ici, à l'âge de 12 ans, le Seigneur Jésus se retrouve au milieu de docteurs de la loi. Et la Bible nous dit qu'il les interrogeait, il leur posait des questions. Il leur posait des questions et tout était surpris par la sagesse et l'intelligence qui sortaient du Seigneur Jésus. Donc, une autre chose encore par rapport à la présence de Jésus dans le Temple. La présence de Jésus dans le Temple enseigne et communique l'intelligence et la sagesse. Lorsque les docteurs de la loi discutaient avec lui, toutes les questions qu'il leur posait, il les amenait encore à réfléchir un peu plus. Dans le temple, là où il y a la présence de Jésus, c'est le lieu où nous sommes enseignés et le lieu où nous recevons la communication de l'intelligence et de la sagesse divine. Donc le temple, c'est le lieu de coute de l'enseignement de Jésus. Quand nous venons au temple, comme dans un programme comme celui-ci, non seulement c'est le lieu de bénédiction, c'est le lieu de prophétie, c'est le lieu également de l'enseignement qui nous vient de Jésus au travers de l'homme. Le temple, c'est également le lieu d'obtention des réponses. Le Seigneur Jésus posait des questions, les scribes, les docteurs lui posaient des questions, et leur donnait des réponses. Ça veut dire que lorsque nous venons dans le temple, dans un programme comme celui-ci, si nous avons des questionnements intérieurs, nous avons des questions, nous avons besoin d'une orientation, nous avons besoin d'une direction, c'est dans le temple que le Saint-Esprit peut nous communiquer des réponses, peut nous donner une direction, parce que le temple, c'est le lieu de la révélation. Comme un programme comme celui-ci, c'est un programme qui vient à propos pour donner à certaines personnes des orientations précises par rapport à une orientation liée à sa carrière, aux études, à un choix un choix d'un conjoint ou d'une conjointe, un choix d'un lieu d'habitat, un choix d'un ministère, à différents types de choix auxquels on peut être confronté aujourd'hui. Dans un programme comme celui-ci, si nous nous mettons de tout cœur, le Seigneur peut nous communiquer ses orientations. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des mois de prière, de temps de prière dans le temple. On peut le faire dans, à domicile, dans différents lieux, avec les moyens technologiques actuels, mais pour moi, la présence du temple, ou le temple, a une telle importance, une telle valeur pour Dieu, qui d'ailleurs l'appelle « ma maison ».« Dieu appelle le temple « ma maison ».» Nos maisons ne sont pas les maisons de Dieu, c'est nos maisons. Nous lui, lui donnant une partie. Mais le temple, c'est sa maison. Et il dit, dans ma maison, ça sera appelé une maison de prière. Dans ma maison, c'est là que l'on reçoit des réponses. Dans ma maison, je suis présent. Nous avons cette garantie que durant ce temps de prière, dans la maison du Seigneur, Jésus est présent dans le temple. Vous voyez, on nous dit également, dans euh, concernant toujours cette portion des Écritures, dans le verset le verset 48, il nous est dit au verset 48, que quand ses parents le virent, ils furent d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela Voici que ton père et moi nous te cherchons avec angoisse. » Le verset 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père Voyez, Jésus estime que lorsqu'il est dans le temple, il est dans la maison de son Père. Et le fait d'enseigner, de partager la connaissance, il est en train de s'occuper des affaires de son Père. Alors le temple est à la maison du Père. Tout ce que nous faisons comme service au temple, nous le faisons à notre Père. Nous aux affaires de notre père Moi je dis toujours Je m'occupe du business de mon père Donc quel est cet enfant Qui prendra avec négligence Les affaires de son père Puisque son héritage en dépend Donc dans le temple Tout ce qui se fait dans le temple Même ces temps de prière C'est les affaires du père Dont nous sommes en train de nous occuper dès lors nous devons le faire Avec beaucoup de sérieux Beaucoup d'assiduité Beaucoup de dévouement Beaucoup de consécration, parce que ce sont les affaires de notre Père qui est plus et le Créateur de toutes choses. Et au verset 50, il nous dit, mais ils ne comprirent pas la parole qui leur disait. Voyez, dans le temple également, c'est un lieu de sélection. La même parole qui est libérée dans le temple, il y en a qui comprennent cette parole, il y en a d'autres qui ne la comprennent pas. Mais il y en a aussi qui comprennent cette parole en fonction de leurs besoins précis. Un autre comprendra la même parole en fonction de son besoin précis. La même parole qui est prêchée n'a pas la même importance pour chacun d'entre nous. Dieu dans le temple nous parle de façon collectivement, mais il nous parle aussi de façon individuellement. Nous sommes dans un temps de prière, certes collectif, mais dans ce temps de prière collectif, approprie-toi ce temps comme étant le tien. Ça veut dire que n'attends pas seulement 19h ou 19h30 pour commencer à prier. Toi, tu peux déjà, anticipativement dans la journée, être dans un état de prière et même tu peux jeûner, te consacrer en disant, ce mois de prière, c'est mon mois. Comme hier, je disais à une famille que j'aime beaucoup, pour vous, ce mois de prière, c'est le mois de prière pour votre famille. Considère ce mois de prière comme étant mon mois de prière. Et assurément, le Seigneur fera de grandes choses pour toi. Autre élément également, si nous continuons au verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur dit, il leur était soumis. Voyez, le Seigneur Jésus, bien qu'étant Christ, le Seigneur, il était soumis à l'homme. Il était soumis à ses parents. Ça veut dire que. Jésus est présent dans le temple, Jésus peut parler, Jésus peut donner des directives, mais il t'appartient de te soumettre à cela ou de refuser de te soumettre. Notre Seigneur c'est un « gentleman ». Il ne force personne. Il vient à nous, il nous propose, mais à nous de pouvoir nous soumettre à ce qu'il nous demande et à ce qu'il attend de nous. Il ne, cela ne dépend que de nous. Et de façon prompte, réagirions à ces injonctions, à ces directives, de façon prompte aussi, pour certains, on pourrait avoir une solution assez rapide et immédiate. Tout dépend de nous. Ça veut dire que dans ce temps de prière, nous devons aussi être focalisés, être attentifs aux directives, aux instructions que nous recevrons du Seigneur par le précieux Saint-Esprit. Et la suite nous dit, sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Ça veut dire que toutes les paroles et tout ce qui se passait, sa mère le conservait. Pour nous, c'est une invitation à avoir même un cahier de prière, un cahier de notes pour noter les promesses, noter tout ce que nous voyons durant ce mois de prière, et les conserver dans nos cœurs parce que cela nous servira de point d'appui pour orienter nos, nos paroles, nos prières devant Dieu. Seigneur, tu m'as mmh. promis, tel jour dans le mois de prière, je n'ai pas encore vu cela. Et tu peux même te passer sur une seule promesse reçue, hier ou aujourd'hui, qui sera pour toi le point d'entre de ce mois de prière. Soyons at attentifs. Ne considérons pas ce mois de prière comme un nouveau cycle de prière. Non, non, non, non. À chaque saison de prière, il y a sa particularité, il y a sa différence. Considérons cela comme étant quelque chose de neutre et que nous, vais, nous venons pour puiser le maximum. Nous venons pour recevoir le maximum. Et nous venons surtout pour transformer. Alléluia la prière n'est jamais, on ne prie jamais à vide. Même si les résultats ne sont pas immédiats aujourd'hui, les prières que nous faisons aujourd'hui peuvent avoir des résultats jusqu'à la troisième génération parce que tes parents ont prié un jour. Dieu a gardé ces prières-là et au temps opportun, il a manifesté. Les prières nous précèdent dans l'éternité et les prières restent sur la terre. Même si nous sommes au ciel, nos prières peuvent continuer à agir sur la vie de nos enfants, petits-enfants jusqu'à la troisième, quatrième et même à la millième génération. Car c'est le Dieu de l'Alliance. Amen. Et le verset 52, parce qu'on a dit qu'il y aura simplement une courte exhortation de 15 minutes au maximum pour que nous puissions prier. Le verset 52 nous dit « Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, devant les hommes. » Vous voyez, dans le temple, c'est le lieu de croissance. Dans le temple, c'est le lieu de croissance, ça veut dire que lorsque on est assuré dans le temple, son niveau même d'intelligence doit évoluer. Dans le temple, l'intelligence ne devient pas amoindrie, on ne devient pas hébété, mais au contraire, on devient encore plus intelligent. Plus intelligent plus nous prions, plus nous méditons la parole de Dieu, plus notre intelligence s'ouvre encore et nous devenons de plus en plus sages et dès lors aussi nous grandissons dans les choses de Dieu. Autre chose aussi, il y a, on parle aussi de la dimension de croissance en stature sur le plan physique. Ça veut dire que nous sommes plantés, la Bible dit, que nous sommes plantés dans la maison du Seigneur. C'est une notion de la dureté. Lorsque nous sommes dans la, la maison du Seigneur... Considérons que cette maison est la nôtre et que nous allons y demeurer jusqu'à ce que la mort puisse nous séparer. Ne prenons pas en disant, voilà, je suis ici pour un temps, mais par après j'irai ailleurs. Non, dans la notion de la dureté, je dois croître en stature dans le temple. Et c'est aussi pour nos enfants, nos enfants qui sont petits, qui naissent dans le temple, présentés dans le temple, nous devons... Les avoir dans une perspective de durée. Ils vont durer dans le temple, ils vont demeurer dans les temples, et qui sait demain Ça sera eux, les nouveaux serviteurs, les nouvelles servantes qui vont nous remplacer. Ça sera eux, les choristes, ça seront eux, les chantres, ça seront eux, les futurs pasteurs, les futurs prédicateurs, membres du service d'ordre d'accueil, ce qui est déjà le cas. Nos enfants sont là pour récupérer le travail que nous faisons, récupérer les grâces que nous. Nous, nous recevons de la part du Seigneur. Donc voilà, bien aimés du Seigneur, encore une fois, une perspective autre de la présence de notre Seigneur Jésus dans le temple. Amen. Alors, fort de cela, pouvons-nous nous mettre debout pour prier ensemble encore ce soir. Amen. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, qui peut m'effrayer, je marche en vainqueur. marche et gagne par la foi le seigneur ton dieu est avec toi sois fort tiens bon le seigneur est avec toi sois fort gagne par la foi, toi aussi marcher, gagne par la foi, le Seigneur, quand Dieu est avec toi, Alléluia, Alléluia, alors bien aimé du Seigneur, nous crions sept fois Jésus est Seigneur et nous invoquons encore ce soir le sang précieux de Jésus. Une deux trois. Jésus et Seigneur. Seigneur. Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Père de gloire, ce soir, nous invoquons encore le sang précieux de Jésus. Nous invoquons le rabat pour santé, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans nos familles. Le sang de Jésus dans nos maisons. Le sang de Jésus dans nos familles. Que nos enfants soient protégés et couverts dans le sang de l'agneau de Dieu. Que nos enfants soient protégés et couverts dans le sang de l'agneau de Dieu. Nous répandons le sang de Jésus sur les épouses et époux ô oh Dieu. qu'ils soient protégés et gardés dans le sang de l'agneau de Dieu. Contre toutes les tentatives du diable, contre les attaques des hommes, de puissance de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 Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu dans les corps de nos enfants, dans nos corps, dans les corps des époux, dans les corps de nos parents, dans le corps de nos frères et sœurs, contre toute forme de maladie. Nous libérons le sang de Jésus. Par les sur de Jésus, nous libérons le sang. Par le sur de Jésus, nous libérons la guérison, la guérison qui a dans le sang, la guérison qui a dans le sang, la guérison qui a dans le sang, la guérison qui a dans le sang qui a dans le sang, nous répandons le sang de Jésus dans nos maisons, dans la maison de ton peuple, que le sang couvre, que le sang protège, que le sang détruise les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, invisibles à l'œil humain, invisibles à l'œil humain, que le sang détruise les œuvres des ténèbres, que le sang détruise, les œuvres des ténèbres, que le sang détruise, les œuvres des ténèbres, que le sang détruise, les œuvres des Ténèbres la baba santé et carada santa mérénocita damaika, le sang de Jésus, révo Santa Kélia, Rabaïka, Révo Santa Kéla nos le sang de Jésus, réba basete, rébabaïka, révo satakéria, réba babaika, le sang de Jésus, dans le lieu de travail, le sang de l'agneau de Dieu, dans la scolarité de nos enfants, le sang de l'agneau de dans notre scolarité, le sang de Jésus, le papa va pas le sang de l'agneau de Dieu. Rebaba Baika, la Bible nous dit il ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Rebaba Ba nous libérons le sang de Jésus contre tous les projets, les projets de malédiction, de destruction prévus dans le monde occulte en cette fin d'année, contre nos vies, contre les fidèles de l'église, contre les les membres de l'Église contre les enfants, les adolescents, les bébés, les parents, les papas, les mamans, les grands-parents. Nous détruisons ces œuvres par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, Rebo nous répandons le sang de Jésus sur les ouvriers de la maison. Que les ouvriers soient protégés dans le sang de Jésus. Tes serviteurs et tes servantes du Temple. Reba Santé. Baika. J'annule les malédictions par le sang de Jésus. J'annule les malédictions par le sang de Jésus. J'admire les malédictions par le sang de Jésus. Oh. Reba Baba Baika, Rebo Santa Kelia, oh. Reba Babaika, Rebo Santa Kelia, Reba Babaika, Reba Baba -ba e Santa, Ekaraba Santa Rosia. Je reprends le sang de Jésus sur tous les ministères de l'Église, sur le ministère pastoral, que le sang couvre sur le ministère de la louange, que le sang couvre sur les codimes, que le sang couvre sur l'intercession, que le sang couvre sur le service d'ordre, que le sang couvre sur le service d'accueil, que le sang couvre sur l'évangélisation, que le sang couvre sur la librairie, que le sang couvre de maintenance. Que le sang couvre l'entretien de l'église. Que le sang couvre le secrétariat de l'église. Que le sang couvre la trésorerie de l'église. Que le sang couvre la papa, papa, santé baba sur le département audiovisuel. Que le sang couvre, que le sang couvre l'audiovisuel, que le sang couvre audiovisuel que le sang couvre, notre visuel. Que couvre notre audiovisuel que le sang couvre l'audiovisuel, nos instruments de diffusion, de diffusion en ligne, que le sang couvre nos diffusions, que le sang couvre nos programmes. Reba Baba les Boursata, les Baba Baïka, les, les j'annule les décisions présents les sociétés secrètes, contre la diffusion en ligne, j'annule les décisions, les programmes de sabotage, je les annule par le sang de Jésus, je les annule par le sang de Jésus, je les rappe Papa, les Babaïka, les papa les et Rabana Sété. Bien aimé, nous continuons à prier. Nous allons encore prier ce soir par rapport à la foi. Que l'enseignement qui peut prêcher, prêcher, prêcher, que cet enseignement trouve la foi et que nous ayons la foi pour entreprendre. Que la foi soit dynamisée. Prions bien-aimés. Père, nous prions pour la foi. Rebaba Sete. Depuis hier, Seigneur, tu nous demandes de prier pour la foi. Le Rababa Santa, Rebabaika, restaure la foi, au oh Dieu. Dynamise la foi, au oh Dieu. Restaure la foi, au oh Dieu. Dynamise la foi, au oh Dieu. La foi...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 la foi Seigneur, libère la foi Seigneur, libère la foi Seigneur, le prison, les liens de l'incrédulité, le prison, le joug du doute, libère la foi Seigneur, libère la foi Seigneur, que cela soit un moteur de recevoir de prière, la foi au Dieu, la foi de prier, la foi d'agir, la foi de prier, la foi d'agir, que les actions qui auraient dû être posées, mais qui sont repoussées depuis année après année, que en ce mois de prière, que la foi soit communiquée, que la foi soit fortifiée afin de poser les actions nécessaires, les actions nécessaires à une transformation de vie, à un changement de cap, un changement d'orientation. Donne la foi au Dieu Afin d'aller au Dieu D'entreprendre au Dieu Même dans l'invisible Même comme tu as dit à Abraham De quitter ou recorder au Dieu La maison de ses parents au Dieu D'aller dans un territoire inconnu au Dieu Il y en a à qui tu demandes Un pas géant de la foi au Dieu Fortifie la foi au Dieu Rabababa, Fortifie la foi Seigneur Dieu je me lève contre les ennemis de la foi. Je me lève contre les ennemis de la foi. Je me lève contre les ennemis de la foi. Je le commande de libérer les cœurs, de libérer les pensées. Au nom précieux de Jésus, de libérer les cœurs, de libérer les pensées, de libérer les cœurs, de libérer les, cœurs, de libérer les pensées. bien aimé nous continuons à prier. Nous allons prier contre des paroles de malédiction. Tu as entendu des paroles qui te tournent à la tête, des paroles de défiance, des paroles d'amendissement, des paroles de doute, mais qui te trottent dans la tête et dans le cœur. C'est des sémences diaboliques. Refuse ces sémences au nom précieux de Jésus. Nous brisons les paroles des malédictions au Dieu, des paroles de destruction, des paroles de limitation qui nous disent que vous n'arriverez pas, que tu n'arriveras pas, que tu n'arriveras pas. Qu'est-ce que tu crois, qui tu es, nous brisons ces paroles au nom précieux de Jésus. Nous prisons ces au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces au nom précieux de Jésus. Nous brisons ces au nom précieux de Jésus. Libre, libre, libre en Christ. Nous brisons ces au nom puissant de Jésus. Nous brisons ces au nom puissant de Jésus. Nous brisons ces au nom puissant de Jésus. Rabba, baba, babaïka, le bas you oh. Père, que les grâces soient libérées. Encore ce soir, oh Dieu, que les grâces soient libérées. Que les grâces soient libérées. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les grâces soient libérées dans ta maison, dans ton temple, dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton Église. Que les, les, les, les grâces soient libérées. Les faveurs soient libérées. Les bénédictions soient libérées dans la vie de ton peuple. Dans la vie de ton église, dans la vie de ton peuple, que les projets qui étaient enterrés soient ressuscités, que les rêves qui étaient enterrés soient restitués, que les rêves qui étaient enterrés soient ressuscités, que les projets qui étaient volés soient restitués, soient restitués. restitués. J'appelle la restitution, j'appelle la restitution, j'appelle la restitution de la paix dans les maisons, de la paix dans les foyers, j'appelle la restitution de la prospérité dans les couples, dans les ménages, j'appelle la restitution de la prospérité, la restitution de l'amour, de l'entente, de la miséricorde, de la bonté, de la miséricorde, de la bonté, de l'amour. C'est que l'ennemi a volé, c'est que l'ennemi a décrit. J'appelle la restitution, j'appelle la restitution au oh nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Marédo si tara baba -ba sa, meredo sente, reba babaika, reba santa oh, et reba da sente, au nom puissant de Jésus, reba -baba babaika, meredo si tara mana sente, reba -baba babaika, maredo si tara mana sente, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur, oh merci Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous avons pris l'engagement d'avoir une heure de prière, il est bientôt 20h30, nous allons respecter ces engagements-là, d'avoir respecté une heure de prière. Alléluia, Amen. alléluia. Est-ce que nous pouvons dire merci à notre Seigneur pour l'exaucement de nos prières Amen, disons merci au Seigneur. Père, ce soir nous te disons merci pour l'exaucement de nos prières ô oh Dieu. Des prières qui sont montées en ces lieux, ô oh Dieu de gloire. Père, nous te disons merci. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci de fortifier la foi. De fortifier la foi au Dieu. Et de donner l'espérance au Dieu. Merci de restaurer la sagesse et l'intelligence au Dieu. Afin de ne pas perdre. L'héritage, oh Dieu. Merci, Papa. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, comme dans nos bonnes habitudes, si le Seigneur vous a mis à cœur de bénir, de vous bénir vous-même par dîmes et offrandes et autres dons, nous allons profiter de cette occasion qu'il nous donne pour pouvoir le faire. Alléluia. Oh, ça. Alain, voilà, au plus haut des cieux que notre. car de lui viennent les sources de la vie et tu demandes la pureté de ton cœur que le Seigneur purifie ton cœur de toute rancune ressentiment colère douleur animosité suite à cet acte blessant que tu as reçu de prière de prière d'adoration, de célébration et de louange merci de restaurer la force, l'espérance de chacun d'entre nous et merci pour les cœurs que tu as guéris les cœurs que tu as guéris Seigneur toi le baume de Galate. nous bénissons les offrandes dîmes et dons apportés dans ta maison occupe-toi de chacun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 Aujourd'hui, c'est exceptionnellement que nous avons commencé plus tard. Demain, nous sommes là à 19h. Alléluia. Amen. Mais la prière commence bien avant 19h. Amen. Dagalema. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Nous te, en nous te louons Jésus, nous te louons Jésus.